130 km, séparent par d'Ades de Agoudal, notre prochaine étape. Entre les deux, le village de Merga, où nous avons rencontré Lucie Natlas à l'auberge Asaka. Nous sommes sur une nouvelle étape de notre trajet. Après les gorges de Dades, euh, nous avons nous avions prévu de faire à peu près 150 km hier, nous n'avons fait que la moitié, c'est-à-dire 70. Et on s'est retrouvé dans un petit village qui s'appelle Bergad, euh, où on est à une des extrémités de ce village. Et là, on a suivi des panneaux où il y avait marqué auberge Asaka et on s'est dit, bah, c'est peut-être là qu'il faut aller pour passer la nuit et donc on s'est dirigé à travers les routes mais aussi à travers les chemins qui nous ont menés jusqu'ici. Euh, euh, voilà, on n'y arrive pas par hasard, c'est un endroit qui nous a appelés, on est arrivé ici et on a été accueillis par Lucine. Lucine qui est euh, guide de l'Atlas euh, et qui a conçu euh, avec son ami cette, euh, cette auberge. Et vous allez voir, c'est un lieu assez particulier. Alors Cette auberge à Saka, elle est située au milieu d'un havre de verdure, c'est un endroit assez incroyable parce qu'on est sur les montagnes de l'Atlas donc on est un petit peu en altitude et on a suivi depuis les gorges de Dadès tout un oasis comme ça qui serpente, qui remonte le long de cet atlas et à cet endroit donc les cultures principales c'est de la pomme de terre et des fruits comme les pommes, ce qui est assez étonnant, moi je pensais que les pommes, elles étaient pr produites pratiquement qu'en France ou en tout cas dans, dans, dans ce genre d'endroit, la Normandie etc. Je ne pensais pas qu'on pouvait cultiver des pommes ici, mais non seulement on en cultive mais on fournit tout Agadir, tout Marrakech, on fournit toutes les grosses places euh, de, de, de, du Maroc. Et, et dans cet endroit donc euh, où Hassan a monté euh, cette auberge, il organise des, des, des randonnées, euh, que ce soit euh, en 4x4, que ce soit à pied, euh, il parle quatre euh, ou cinq langues, euh, c'est affiché partout, il y a des drapeaux partout de tous les pays, euh, c'est quelqu'un de très ouvert, de très, très euh, euh, instruit de, de ce territoire local et, et quand on arrive chez lui, ben, on arrive d'abord par ce, ce patio euh, qui, qui, qui, qui s'ouvre, qui, euh, qui, qui est vraiment très accueillant et nous on y est arrivé de nuit donc c'était des petites lumières partout, c'est vraiment un chouette endroit avec un puits et puis au fur et à mesure on se glisse dans ce dé, dédale de, de, de, de couloirs et de pièces et on y trouve des pièces adaptées à tout, des chambres, des salons, on va aller voir ça. s'articule ici autour d'une fontaine comme dans tout bon riad qui se respecte euh, il y a deux salons deux grands salons euh, un ici pour boire le thé ou venir manger un autre pour l'hiver parce qu'on est un petit peu en altitude ici il neige l'hiver hein. donc il y en a un d'hiver avec une cheminée dans lequel il fait bon se réchauffer cheminée en hiver. Et puis il y a au total 6 chambres qui peuvent accueillir 35 à 40 couchages suivant les configurations. Dans la plupart il y a des douches avec de l'eau chaude et puis il y a également des dortoirs sur lesquels on va pouvoir faire rentrer des groupes. Alors la cuisine, comme vous le savez, c'est mon dada, ici on est dans le lieu que j'affectionne le, le plus. Et au Maroc, contrairement à chez nous en France, on ne mange pas aux heures de repas, on mange quand on a faim. Alors hier soir, quand on est arrivé, Lucine nous a emmené faire un tour à la fête du village, c'était la, la fête de la fin de l'Aïd, et puis au retour, il nous a concocté quelques petites brochettes de chevreaux dont nous nous sommes délectés. Je vous assure que c'était un régal, si tout le reste de la cuisine est aussi authentique et bon que ce qu'on a mangé hier soir, vous pouvez venir les yeux fermés, j'ai pas trop de doutes là-dessus. Nous sommes un peu tristes de quitter Lucine et son auberge. Il nous offre quelques pommes pour le trajet, un trajet qui nous réserve bien des surprises. La piste qui nous emmène à travers l'Atlas n'est non seulement pas prévue pour les camping-cars mais il est même très difficile de s'y croiser à deux véhicules. Pourtant plus nous prenons de l'altitude et plus nous sommes enchantés par ces décors absolument fantastiques. extraordinaire tous les 10 km nous changeons totalement de décor je peux vous assurer qu'aucun camping car de cette taille ne s'est jamais aventuré sur ces routes si les enfants ne se rendent pas bien compte de ce décor extraordinaire marie et moi en prenons plein les yeux et nous ne cessons de descendre du véhicule pour aller faire des images car ne pouvant pas utiliser de drone nous avons décidé de tout faire à la main ce qui est extraordinaire au maroc c'est que partout où vous allez vous êtes susceptible de croiser des gens sortis dans le Cézé, même au fin fond de nulle part. Comme cette bergère que nous avons croisée avec son bébé, en plein milieu d'un désert où il n'y avait rien d'autre qu'elle et ses moutons. Quand on voit le nombre de kilomètres parcourus, allongés des ravins, des précipices, avec des virages à 90 degrés dans des conditions impossibles, avec des montées dans les pierres, des descentes dans le sable, nous avons fini par accrocher un pare-choc, ce qui finalement est un moindre mal compte tenu de ce parcours plutôt atypique. Les paysages, tout comme le climat, changent à peu près tous les 10 km. Et la seule chose que nous croisons sur la route, ce sont quelques 4x4 et des hommes à dos d'âne. Nous avons eu beaucoup de chance avec la météo car si nous avons fait les trois quarts de la route sous le soleil, en arrivant à Agoudal, les orages se sont montrés menaçants. On s'attendait pas à ça. Ce qui m'inquiète, c'est le ciel. Un beau ciel noir. On arrive dans une vallée où euh, c'est euh, un décor euh, de folie. Je jamais cru qu'on passerait par là. Agoudal est situé à 2300 mètres d'altitude, ce qui en fait le village habité le plus haut de tout le Maroc. Sorti des pistes juste à temps et sous l'orage, nous y sommes arrêtés pour faire une dernière halte dans une auberge où nous en avons profité pour manger un dernier tagine. Le lendemain, nous reprendrons la route direction le lac des d'Emilchil, puis Kemifra, où nous passerons une dernière nuit avant de regagner Larache, puis Tanger pour la fin de notre périple marocain. Merci à tous les gens que nous avons rencontrés. Merci à vous de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui ont participé à ce voyage. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur Instagram, sur Facebook. Et on vous dit à très bientôt pour de prochaines aventures.